Écoutez-moi les Marvelstapiens, j'espère que vous allez bien suivre Vous allez voir un deck fou, le deck Agatha. Oui, Agatha n'est pas une mauvaise carte, on va euh, le voir, on va le tester évidemment dans cette euh, vidéo. Je vais vous expliquer ce qui va euh, se passer. Alors déjà, je vous propose le deck, c'est un deck que j'ai énormément euh, travaillé, que j'ai énormément tryhardé. J'ai testé plein plein plein de versions euh, en faisant plein de games à chaque fois avec plein de versions. Et finalement, je suis arrivé à cette version-là qui, pour moi, avec les cartes que j'ai, évidemment, encore une fois, on, fait, on doit faire un deck avec les cartes que l'on a sur ce jeu et pas avec les cartes qui existent. C'est ça qui est très intéressant. Euh, c'est la version la plus optimisée. Alors, Agatha, c'est quoi Déjà, Agatha, c'est une carte qui commence dans votre main. Euh, donc, en fait, si vous avez une carte en plus dans la main. Euh, rien que ça, déjà, ça doit vous euh, ça doit vous titiller. Vous devez vous dire, mais c'est déjà sur le papier incroyable parce que on est sur un jeu où il y a que 12 cartes. Euh, on est sur un jeu où... Euh, le fait de piocher est totalement incroyable d'ailleurs il n'y a pas véritablement de carte de pioche dans ce jeu et c'est ce qui rend évidemment euh, c'est normal il n'y a pas de mulligan il n'y a pas vraiment de carte de pioche il y a Adam Warlock mais bon c'est pas dingue je crois qu'il y a une autre carte cristal mais je ne sais même pas ce que ça fait mais bref euh, en fait si on passe de 12 à 11 cartes c'est incroyable c'est absolument incroyable vous êtes des joueurs euh, j'allais dire mathématiques vous êtes des joueurs de cartes vous savez que euh, de, de, de quoi je parle Finalement ce que je dis euh, Donc bref Mais par contre ça joue vos cartes à votre place Donc c'est elle qui décide euh, ce qu'elle va jouer et où elle va le jouer. Donc évidemment, ça, pour le coup, ça rend on, entre guillemets la carte totalement RNG et finalement absolument naze, voire médiocre, voire même, Enfin, et, et c'est le but, injouable. Mais en fait, non. En fait, il y a moyen d'arriver à la mettre dans des situations où euh, on va surtout utiliser ce côté. Alors en plus, elle est pour 6-14, donc c'est beaucoup de puissance, mais vraiment ce côté, une carte en plus. Bref, j'ai créé un deck qui... Alors, on va tester. Alors, moi, déjà, sur toutes les games que j'ai faites avant, j'ai fait peut-être une cinquantaine de games, un petit peu moins, quoi. Non, peut-être un peu moins, genre 30-40 games avec le deck. Euh, J'avais un win rate euh, de 55%. Euh, mais finalement, voilà, j'ai testé aussi plein, plein de versions. Donc là, c'est la version la plus aboutie. J'ai refresh euh, le deck sur le tracker. On va faire une heure de game avec Agatha, avec cette version. Et on verra finalement le win rate à la fin, l'average cube, etc. Comme ça, on verra. Alors. Euh, même si c'est pas viable, enfin, comment dire, euh, une heure, c'est pas suffisant non plus pour avoir un échantillon parfait. Mais je trouve que c'est déjà très intéressant, on va pas faire 10 heures, <rire> heures d'Agatha. Donc, bref, dans le deck, il y a Quicksilver et Domino. Comme ça, déjà, tour 1, tour 2, Agatha, elle sait quoi jouer, elle a une curve. Et derrière, en fait, il y a Wave sachant qu'on a Agatha, Agatha en main, si jamais Agatha a la possibilité d'être jouée, elle se joue elle-même. Donc avec Wave, elle va se jouer. Et accessoirement, il y a du Moon Knight, il y a Lady, il y a Sword euh, qui permettent de défausser Agatha. Et à partir du moment où elle est défaussée, on reprend le contrôle sur notre game. On a la Jubilee euh, parce qu'on a quand même un côté un peu big avec l'Infinite, le Giganto. Euh, et là qui ramène les cartes défaussées. Donc vraiment c'est un mix entre un espèce de deck un peu tempo, Quicksilver Domino, un deck un peu big avec wave et un deck fosses Donc c'est vraiment un, un mix de trois decks, mais c'est absolument génial. Je pars tout de suite in-game. Alors il y a un lieu aujourd'hui, c'est la mine de Vibranium. On va voir ce que ça va donner. Et ça met des Vibranium dans le deck. Donc euh, je ne sais pas exactement de, de quoi il s'agit, mais on va tester tout ça. Donc voilà, une heure, euh, ça commence maintenant. Euh, et puis let's go je crois qu'en une heure on peut faire une dizaine de games Un truc comme ça Plus même peut-être 15 games je pense Donc on va snapper évidemment hein. Ça c'est la base Donc voilà Alors on... Dans l'absolu on peut laisser le temps couler Et vraiment laisser Agatha jouer mais c'est bon C'est pas très agréable pour notre adversaire donc nous on va cliquer euh, Dès qu'elle joue la carte on va cliquer Voilà Donc là elle joue le Quicksilver sur le Mojo World C'est plutôt un bon play bien joué Agatha euh, donc on a les mines de Vibranium Elle va pas dessus Que fait les vibraniums? on ne sait pas On va bien découvrir ça dans la vidéo Le petit domino euh, Sur le troisième lieu Il y a, Là on a une grosse chance de piocher une carte qui défausse On verra le Sword Est-ce qu'elle va le mettre à droite sur Camartage Non elle décide de le mettre à gauche c'est dommage Enfin au milieu pardon On défausse celle là Donc ça c'est très très problématique On met du Vibranium dans le deck Ça c'est très agréable ou pas euh, on a le Ghost Rider en espérant qu'elle ne mette pas Ghost Rider à droite, ça va. Ghost Rider au centre qui ramène là, ça fait pas grand chose parce que ça ramène que là, mais ça fait un peu de points, ça fait quand même 9 points pour 4. On met encore des Vibranium. Vous êtes très heureux là. <rire> en vrai, c'est un peu faussé parce que. Bon, ça fait quoi, mine de Vibranium Oh, pas mal Pour 1, c'est 4 de puissance. Bon, ce pas incroyable, mais c'est quand même 4 de puissance, sachant que j'ai quand même 2 cartes ici. Euh, là, je suis en train de perdre ce lieu. Là, je suis en train de gagner ce lieu. Claw, qui permet de gagner ici, mais on s'en fout un peu. Et on va voir ce qu'elle va faire sur la fin. Donc, elle va jouer Agatha. Et elle va le jouer Agatha au centre. Bah, écoutez, j'aurais fait ça également. Euh, et on va voir si ça fait gagner. Première win. Vamos. C'est Vibranium, c'est un peu bizarre. Donc, c'est pour 1 des 4. Ouais, bah, en fait, c'est pas mal. 1 pour 4, mais... Dans notre deck, je pense c'est vraiment horrible. Tant pis. On va quand même jouer avec ces... Euh c'est vrai que j'aurais pu faire la vidéo où il n'y avait pas les mines, mais bon. Ah, c'est rigolo, ça rajoute, ça rajoute encore un truc. Ça rajoute encore un peu de RNG. Bon. On a une main très intéressante parce qu'on a... Euh, après, il n'y a pas tout le temps mine de vibranium. Est-ce qu'elle va aller sur l'île de Muir Oh non, il fallait aller là Dommage, bon. Dommage, dommage. Donc là, évidemment, l'adversaire, à chaque fois, il se dit « Ah, c'est un bot en face. » Il fait n'importe quoi. Donc là, on a le domino qui est pioché. Est-ce que le domino va aller sur l'île de Muir Oh non, il y a eu le District X qui a défoncé mon deck. Oh le Liché, copo de Liché. Il a censu en anglais. Waouh. Oh non, j'avais une belle curve. Bon, Misty, ça boost, ça boost. Ça, je suis vraiment mal parce que ça pose vraiment beaucoup de problèmes, l'île de Mur. Là, ouais, il va être joué à gauche. C'est toujours ça. Donc, prochain tour, il y a sûrement Agatha qui va être joué. En espérant que ça aille à gauche, ce serait bien. Donc normalement, Agatha, elle est jouée si elle peut être jouée. Là, elle peut être jouée. Après, la liche serait bien. La liche serait sûrement mieux, mais elle va faire, elle va se jouer. Ok, Agatha va se jouer. Et Là, on reprend le contrôle de notre game. On n'a pas trop fait de défauts pour le moment. Euh, je pense qu'on va abandonner à gauche parce que l'île de mur, elle nous pose vraiment de euh, beaucoup de problèmes. Faut voir. Ouais, on a beaucoup de retard. Hein. C'est un peu chiant. Osborne, Lich à droite. Ah là là, à droite sûrement. Et on finit par euh, un monstre à droite, mais on n'aura pas de monstre à droite. play c'est pas Moon Knight à droite. Il défausse, il est là. Ah non, c'est con. Je crois qu'on va leech à droite. En se disant qu'on a gagné au centre. Et que notre objectif, ça on s'en moque un peu, c'est de gagner à droite. Donc là c'est une bataille de la droite. Je sais pas si on va gagner à droite, mais on va, on va tenter. Bon, le problème c'est qu'il a 3 points d'avance. Ghost Rider, on a fait une seule défausse. C'était quoi notre défausse Je sais plus. Quelle est la carte qu'on a défaussée oh, Je sais plus. Est-ce que c'est une grosse carte Attends, mais On n'a pas joué de carte de défausse, c'est bizarre. Défausser une, mais j'arrive pas à... Je pense que je fais quand même Ghost Rider, mais j'ai sûrement perdu. Oh ah je sais plus, c'est horrible. Qu'est-ce que j'ai défaussé J'ai rien défaussé, j'ai l'impression. Ah si, Black Bolt au coup le plus bas ça a défaussé un truc horrible. Ah si c'est Black Bolt qui a défaussé un truc horrible donc on va passer là. Là on va retraite. C'est aussi ça hein. l'idée c'est de tryharder avec le deck. Hein, pas juste jouer des games et aller jusqu'au bout. Le, en fait le Black Bolt n non non on n'a pas assez de points. On a un peu trop de retard à droite. Ok bon après il y a eu District X qui a défoncé euh, l'île de mure. Euh... Sachant que Agatha elle récupère. Euh, dès qu'on récupère donc à chaque game on va récupérer des boosters pour des, des cartes de notre deck. En fait c'est Agatha qui récupère les boosters pour elle. Donc elle, elle va assez vite, niveau euh, niveau max quoi. Ok. Oh salle des dangers, je sens. Je sens la merde. <rire> je sens l'agatha qui va se. Qui va, <rire> qui va plonger comme ça dans la salle des dangers. Ok. Bon. Vous voyez là on a une curve. Hein. On a T2. Domino. Donc la mine de Vibranium, faut pas forcément les mettre tout de suite les Vibranium. Salle des dangers, ok, ça aime le risque du côté de Domino. Mais en même temps, c'est Domino. Hein. <rire> si on connaît un peu l'histoire, elle est pas censée euh, se faire péter par la salle des dangers. Hein. Voilà, c'est normal ça. Bon, là on va jouer, vous voyez la curve avec le Sword, Master, une chance sur quatre de défausser Agatha, je l'espère. Allez, plutôt bien placé en plus. Ça me plaît, vraiment elle est intéressante. Hein. Pour le moment, elle est intéressante. En fait, mine de Vibranium, ça peut pas être détruit. Dans quoi ça peut être joué Est-ce qu'on peut faire un deck full mine de Vibranium Je pense. Un truc un peu aggro. Avec plein T1, on joue des Blue Marvel, des Khazars. Oh, waouh Ça, c'est cool. Hein. A Donc là, on va à Ghost Rider qui ramène le 20-20 j'espère, ou Jubilee, mais Ghost Rider est mieux. Oh non, pourquoi t'as pas fait Ghost Rider Parce que là, Jubilee, elle peut ramener de la défausse qui va défausser Ella. Sachant que t'es 6, bah après c'est pas très grave. Non, faut défausser Agatha. Lady Sif qui défausse Agatha Oh non, toute ma vie Bon après, là, il y a Ghost Rider qui peut ramener Ella, qui peut ramener un monstre. Bon, en vrai, je suis pas si mal, parce que j'ai quand même une curve solide. Donc là, normalement, c'est Ghost Rider, à droite. Heureusement, elle aurait pu le mettre au centre. Hein. Elle est tellement naze. Elle aurait pu le mettre au centre et qui ramène rien. Donc là, soit il ramène le 20-20, soit il ramène Ella qui ramène le 20-20. Écoutez, ça me plaît. Ça ramène le 20-20, donc j'ai gagné à droite. Normalement. au Et là, il y a Agatha qui va se jouer, on ne sait pas trop où. Au centre, ce serait bien. À gauche, why not Il va se battre à gauche. Il va se battre à droite. Écoutez, il va peut-être concede. Hein. Il a du retard à gauche, même s'il n'en a pas tant. L'Agatha, je vous dis, l'Agatha, elle a fait un petit plongeon et elle va s'écraser dans la salle des dangers. Moi, bon, avec cette Agatha, je serais allé au mid. Voilà, pour tout vous dire. Avec cette Agatha, je serais allé au mid. Mais c'est Agatha qui décide, donc en même temps, on a rien à dire, nous. On ferme notre bouche et... En tout cas, l'adversaire thinking. Hein. L'adversaire est dans une situation pas évidente. Il a... Déjà il s'nap pas. Peut-être il va attendre un peu. c'est franchement rigolo. Hein. Franchement Agatha c'est trop trop cool quoi. Et bon là elle sait pas... Quand on fait wave et qu'elle se joue sur T4, c'est... Voilà, oh, il part. Magnifique. Victoire. On pourrait presque compter le Winrate dans la tête, mais le truc c'est que la vraie cube il est aussi important. Bon on fait l'émission. Il y a de la gourmandise, on va les refresh évidemment. Boom, boom, j'ai bientôt plus de gold. Je vais regarder sur le. Parce que j'ai. J'ai, euh... on va dire. Euh... Voilà, le tracker, je l'ai euh... relancé. Alors, le tracker, il s'appelle SnapFan. Euh, don... C'est pas un tracker comme Hearthstone qui... qui donne les cartes exactement dans chaque game. Enfin, les cartes jouées. Dans... Oh là, il va s'écraser, lui, le coxel. En même temps, il est trop rapide, il est censé esquiver les dangers. Mais. Euh... Ce que j'allais dire. Mais ouais, il donne les données, Average Cube, etc. C'est très important. Enfin, c'est très important. Pour tryharder, c'est bien. Donc, je vous invite à installer SnapFan. Right, right on side. Domino, ok. Voilà, c'est cool. C'est que vous voyez, ça va jouer. Bon, j'espère que ça va jouer l'édifice. Et l'édifice va forcément défausser Agatha. J'ai réfléchi un moment à ne pas mettre de, de T6 dans le deck. Mettre que. Ah, mon knight. Mettre que des T5 et Agatha. Comme ça, l'édifif défausse toujours Agatha. Mais en vrai. Les T5 sont pas assez bons et l'idée c'est quand même de rester avec cette petite eau saturée là, avec des gigantos, des monstres. Moon Knight qui défausse, Giganto, ça me va. Le Storm, c'est cool qu'on ait gagné le 25% sur Moon Knight, on est devant. Le problème c'est que je la connais, elle va pas aller à gauche. C'est hein. qui défausse Agatha, le problème c'est qu'elle va pas à gauche. Est-ce grave Pas tant. Et au moins on va reprendre le contrôle de notre game, on reprend le contrôle de notre vie, mec. Mais... Donc maintenant, il faut se battre à droite et à gauche. On a la wave. La wave, elle peut bloquer l'adversaire. Je pense qu'on va Ghost Rider à droite. Ah non, Ghost Rider au centre parce qu'il a vraiment beaucoup de points avec cet Angela. Ou alors, on, ga non, je vais dire on gasse le Ghost Rider en mode surprise. Non, je pense qu'on va juste Ghost Rider au centre. Là on a ramène Agatha Normalement Il ramène Jones ça va Et là on va quand même essayer de se battre à droite Ça dépend. Ce qu on... Oh on pioche la Jubilee Qui peut ramener Il reste deux cartes dans le deck Il reste quoi Il reste Infinote et... et là 3 oh, hein Bah c'est trop bien Je juste Jubilee à droite Après j'aurais pu faire Sword plus Wave mais en vrai, si ça ramène Infinite, ça me fait gagner à droite. Si ça ramène Néla, je peux gagner à gauche. Voilà, il part. C'est standard, il était derrière ici. Vous voyez, elle a plein de boosters. Hein. Après, moi, j'ai pas de crédit. Mais en fait, je vais pouvoir la... Franchement, en plus, ça va être sympa parce qu'on risque de gagner pas mal. Là, on va gagner des crédits, c'est super. C'est génial. Donc, euh, en termes de mission, okay. je pense qu'à la fin de la vidéo. Je j'améliorerai à fond Agatha, parce que là je vais récupérer plein de boosters sur elle. Hier déjà j'ai fait genre une heure et demie ou deux heures d'Agatha. Ça me rend fou moi. Je pense à elle la nuit. Hein. Oh, snap. Ok, oh, snap. Bon. À gauche, va bah à gauche. Oh non Bah c'est horrible, là, on a perdu. Euh, attends. Bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais. Ah, horrible, pourquoi t'es pas allé à gauche? Allez, c'est pas trop tard. Allez, Domino, on compte sur toi. Va sur le gamin, va sur le gamin. Elle va aller sur la salle des dangers, elle va se faire péter. Je le sens. Vamos. Il veut au sac rien. Il a pas de curve à 3. Très bien. Et là, Swordmaster, à gauche, s'il te plaît, une chance sur 3. Oh, les écureuils sur chaque emplacement, ça change rien, mais why not? Vamos! Vamos! Putain, elle a bien fait là. J'aurais pu avoir 4 Hulk. Bon, c'est pas grave. Ah c'est défaussé là par contre c'est pas bien Mais bon au moins elle est allée à gauche et un Hulk Hulk contre Hulk Par contre c'était pas une bonne chose hein. Défaussé là là Ah il y avait 66% pour les deux Moon Knight Swordmaster C'est de, de la stat Faire esquiver la salle des dangers Défoncement mon Agatha Non mon Infinite Why not Ok Khazar Faudrait que ça aille à gauche un peu Wave Moon Knight Une chance sur deux on cartes une en main 5. Ah, je vais la perdre cette game je pense. Après je peux toujours concede hein. Blue Marvel Ah Blue Marvel c'est chiant Blue Marvel ça le fait gagner ouais, Blue Marvel c'est vraiment perdu on défausse Agatha mais Ouais non dommage Oh on a Ghost Rider Oh, oh, oh. Ghost Rider qui parce que là on est derrière euh, partout On a On a défaussé 3 cartes donc en gros si on a Ghost Rider qui ramène Ella on a gagné. Donc c'est une chance sur 3. Let's go. 2 sur 4 c'est ok en termes de stats. Ok, 2 sur 4 c'est ok. 2 sur 4 c'est ok. Et là, et là et là, elle là Allez là <Ella. rire> Allez là là Incroyable Allez, ça prend des points. Allez, ça dégage. Ça gagne pas ça débarrasse, comme on dit dans les brocantes. OK. Bim, bim. Je peux plus refresh. Ah, mais j'ai plus de gold. En fait, je suis fauché, c'est pour ça. OK. Bon, j'ai un peu de chance. C'est une chance sur trois. C'est pas... pas beaucoup de chance. C'est un peu de chance. Snap. OK, on a la wave. Ça, c'est une super nouvelle. On a T1, T2, T3 wave, T4 agatha c'est chiant ça Je crois pas. Pas de T5 dans le deck. La mine de vibranium, ça peut polluer le deck. Right on side. Après c'est des bonnes 1-4. J'ai quand même une belle curve. Ah, pff, en vrai c'est pas trop problématique. Sachant que Agatha, à tour 5, je pourrais curver des choses, plus des 1-4. Enfin, des 4 de puissance. Chaque joueur purge de le deck sur son adversaire. Ah, merde, il peut piocher mon vibranium. Elle se là, on va wave. Il est beau, son lézard, en vrai. Le lézard. Quand j'étais petit, je chassais les lézards dans le jardin de ma grand-mère. Il y en a, il joue à Fortnite. Moi, je chassais les lézards. Chacun son enfance. Ok. Donc là, on va jouer à Agatha. Normalement, elle se joue hein, quand elle peut. Voilà. C'est strong. Et là, on va reprendre le contrôle de notre vie. Ah ouais, d'accord. Man Mais tu sais pas man Ah peut-être il a eu une combo Il a volé une combo dans mon deck Genre défausse plus euh... Là on a rien défaussé pour le moment Donc va falloir euh... faire l'édicif Piocher un monstre L'édicif into Ghost Rider Leader Oh merde pour ça Alors, En vrai c'est pas... pas fini hein, mais. Je pense qu'on pioche Le problème c'est qu'il a que des trucs nuls dans son paquet lui Alors, Il a quand même que des mauvaises cartes dans son deck on reconnaître que c'est problématique. Nous, on a des vraies cartes, lui, il a des... des, des... Je pense qu'on peut partir maintenant, mais après, autant attendre un tour. Ouais. Ah, c'est dommage, on a rien en curve. J'avoue que ça nous pourrit, euh, ça. Je peux quand même faire ça, en ou... vrai. Ouais. On a sûrement perdu, mais vu que ça change rien, on, a... on perd 4, quoi. Ouais, le leader. Le leader a eu raison de nous, dommage, hein. Dommage parce qu'on avait une belle sortie mais.. Le leader, leader, leader quoi. Pardon. J'ai à comme on dit dans le milieu. Ok. Alors ça ça peut être gourmand. Ça ça peut être assez gourmand. Euh... En fait, c'est un peu serré comme game. Hein. Ça, ça fait des points. Hein. Déplacer toutes les cartes adverses jouées sur cet emplacement durant ce tour. Tout ce qu'il va jouer, ça va aller sur un emplacement. Donc en fait, on va au mid. Là, égalité, la égalité, mais on perd au mid. Ouais, en vrai, on est, c'est con parce qu'on est un point derrière, mais ce point-là, il est quand même important. Sachant qu'en plus, il a sûrement des v... mines de Vibranium pour un qui vont faire du mal. Non, on peut pas, dommage, on peut pas Ghost Rider, c'est vraiment frustrant. En vrai, il y a Medusa, Angel, Medusa, mais ça fait vraiment pas beaucoup de points. Ça fait 3 ici, ça fait 9 quoi. 9, c'est trop facilement gagnable. Dommage, hein là, on a... il manque un. là, il manque 1, là il manque 1. Si on avait un petit Blue Marvel, un petit truc, je pense qu'on va partir malheureusement. C'est dommage, elle est frustrante cette partie. Elle est un peu frustrante parce que... Ben, en fait on concede parce que uniquement lui il a un deck nul et que nous on a un deck fort et à partir du moment où il pioche dans notre deck fort et que nous on pioche dans son, dans son mauvais paquet. Il lui faut bien ça pour gagner hein, si je puis dire. <rire> Piocher dans le deck des autres. Ah c'est dommage. Ok. Bon. De toute façon en termes de curve on est toujours très solide. Hein. On a toujours T1, T2 et, et souvent T3 des C'est pour ça que j'ai enlevé le blade on va dire dans la version. Vibranium Ok Why not C'est pas dingue mais ça reste quand même des points Dans mec que 3 hein, je vais pas forcément en piocher une Tout de suite Ah c'est la Domino qui est piochée, je suis bêta Domino ok, bon par contre on commence à avoir beaucoup de Vibranium J'ai l'impression que c'est un peu une game qui va se jouer sur la... Bon après je sais pas si... Ah cool Ça veut dire que c'est les 10 qui va être joué, c'est une chance sur deux Là je vais sûrement piocher un Vibranium ah non, Giganto, ah ça veut dire que c'est une chance sur 3. Allez, la Gata qui part. Ok. Bon là on va pouvoir jouer. Enfin, en vrai on va pas pouvoir tant jouer que ça, mais au moins, au moins on va pouvoir décider de ce que l'on fait. Donc on va sûrement aller là. Bess Jones. Ok. On va défausser Finote, c'est plutôt chouette. On a double Vibranium qu'on peut mettre à droite En termes de points c'est ok Et on, finit par, on va finir par Giganto Jubilee qui ramène un petit truc j'espère Pas enfin, un gros Armor ok Donc là on va pouvoir se déplacer ça va être assez tricky hein. Ça va être assez tricky parce que Ouais ça va être méga tricky Moon Knight. Donc ce sera sûrement Giganto à gauche On va déplacer un peu au centre La question c'est est-ce qu'on abandonne totalement à droite Et on bourrine genre comme ça Ça et ça Et on laisse une ligne Genre là on a quand même pas mal de points ah, Ça me choque pas Ou alors on essaye de gagner à droite ah, Le Giganto il va forcément à gauche Peut-être qu'on ignore au mid On fait Giganto à gauche Mais le problème c'est que si lui il va un petit peu plus à droite est-ce qu'il va déplacer Est-ce qu'il va continuer à se battre à droite Est-ce qu'il va essayer de se battre au mid Le problème, c'est que là, il a pas beaucoup de points au mid, hein, avec ses petits trucs. Hein. Donc, j'aime bien l'idée de... Ah non, je crois que je vais laisser à gauche. Hein. Ouais, J'ai beaucoup de points à gauche. En vrai, j'aime bien cette idée. Je vais faire ça, je crois. Je crois que je vais, je vais juste ignorer à droite. C'est mon seul. C'est une bonne façon de gagner. Et à... Captain Marvel, mais ça change rien, il a trop de retard sur les deux lignes. Ok. Alors, il fallait pas se battre à droite, c'était deux cartes qu'il pouvait pas déplacer. Enfin, il pouvait en déplacer une, peut-être une jaune mid. mais quand bien même on aurait gagné le mid. Donc là, il s'est trop bloqué avec. Bon, il a Jubilee, hein. il avait pas eu de réussite dessus. Ok. Je regarde le temps, mais on est encore large. On est encore à large. Je, je, je spoil pas pour le win rate. on regardera à toute fin. Ok, bon, On a la belle sortie T1, T2, T3 avec la wave de gata derrière C'est chiant pour nous Parce qu'on pioche rien Pas si grave Il a snappé Intéressant parce qu'il a eu euh, la draw en plus Qui change pas mal la donne j'imagine C'est une draw de plus quand même Sachant que nous on l'a pas eu Donc euh, ça a du sens de snapper à ce moment là Après il sait pas hein. C'est pas ce qui va lui arriver hein. Ok Ok le domino il va au mid. Pas une si mauvaise chose. Comme ça, j'aurais peut-être un T4 avec Moon Knight plus le Vibranium. Agatha. Très bien. Ok, j'espère que ça va aller à droite. Super. Super, ça. Bien joué, Agatha. Ah non, ça a joué Moon Knight et pas Wave. Je croyais que ça avait joué Wave. Ah, vamos. Ok. Donc là, je peux gagner à droite si je veux avec Ghost Rider. Est-ce que ça a du sens être un peu bourrin. Je me demande si le play c'est pas genre Vibranium, Wave. J'ai quand même beaucoup. Into Giganto à gauche. Voilà, je pense que ça suffit quand même en termes de points. J'ai 12. Je pense qu'il fasse 12. Même avec Carnage ça fait pas 12. Ouais. Nice. Donc là on va Giganto à gauche. Et on a fait qu'une seule défaut, c'est notre défaut, c'est Agatha. Donc on a Ghost Rider qui pourra amener Agatha. Soit au mid, soit à gauche, on verra. Je pense qu'on va bourriner à gauche. Hein. Hulk, ouais, on va pas trop se battre au mid, ça a l'air un peu risqué. Je pense pas qu'à droite il puisse gagner. Même avec Nova, ça fait égalité. Et je pense que là on a vraiment beaucoup de points. Ça plus ça. En fait, on, on l'atomise à gauche. Je crois que ça va être le play. Il y a des trucs, il y a pas grand chose qui nous, qui nous fait perdre. Genre, s'il va à droite, s'il a moyen d'aller à droite, mais je pense pas. Ouais, on a vraiment. Là, l'idée, c'est de l'écraser en termes de points. Chang-Chi. Oh, Chang-Chi fait win. Waouh. Wow. GG. Elle est pour moi, celle-là, mais en même temps, Chang-Chi, c'est pas joué en pool 3. Peut-être qu'il fallait équilibrer. Genre, un Vibranium à gauche, Ghost Rider au mid. Le problème, c'est que là. Est... Ouais, bon, allez pour moi. C'est vrai que je m'expose à Chang-Chi dans une situation où je suis bien. Je ne veux pas dire que ça a ça pourri un peu le win rate parce que ça arrive hein, les moins 8. Mais c'est vrai que celle-là elle est quand même un peu pour moi. Faut reconnaître. Je pense qu'il y avait En fait, j'étais tellement gagnant que j'ai même pas réfléchi au Chang-Chi. Après, il faut pas trop penser aux cartes qui nous rectent, qui nous contre. parce que le problème c'est que si on y pense trop, on, on tourne autour de tout et après on joue plus. Donc il faut être actif plutôt que réactif en général. En fait, il faut considérer la probabilité qu'il est dans sa main le Chang'Chi. Donc déjà, c'est très peu qu'il est dans son deck, je veux dire, de Chang'Chi. Et de surcroît qu'il est dans sa main. Ok. Bon. On a une curve. Ah non, on n'a pas une curve. Mais là, on a très souvent un T3 qui va être pioché. Tard de ville. Je crois qu'on s'en moque un peu. C'est une très bonne carte. Voilà, la wave qui est jouée. Into la gata. Si Agatha pouvait aller à droite, ce serait bien. Comme ça, on gagne forcément la ligne avec la carte. Ok, Cosmo, c'est cool. C'est cool de prendre le Cosmo après. Ouais, voilà. L'Agatha qui fait gagner à gauche. En plus, sur le Cosmo, c'est plutôt bien joué. Et là, maintenant, on va pouvoir construire. On va pouvoir construire. Là. Oh Le coquin et on va. On va te Jubilee. Voilà, à droite. Faut gagner à droite. Oh, c'est fort là. Le... le Destroyer 18 là sur Cosmo, j'avoue. Un peu complexe. On va de Jubilee à droite. Ah, le moins 8, il fait mal. Le moins 8. Euh, en fait, normalement, on n'est jamais censé prendre moins 8. On est censé abandonner au bon moment, mais. J'avoue que je me suis trop enflammé. Et j'ai pas réfléchi à ce setup. Bon, en vrai. Je pense que le play reste bon. En fait, mathématiquement, le play est bon. Mais je peux quand même y réfléchir. Là, mon erreur, c'est de pas y avoir réfléchi. C'est pas forcément d'avoir fait ce play. Je pense que j'aurais quand même fait ce play en y réfléchissant. Ok. Donc, il veut pas se battre à droite. Donc, c'est intéressant. Il veut pas se battre à droite. On ramène le Moon Knight. Il défausse euh, Infinote. Super. Super parce qu'on sait que Ghost Rider va ramener Infinote. Où Ella ramène Infinite, Note. Le problème, c'est qu'Ella, elle peut ramener une finote à droite. En fait, la question, c'est est-ce qu'à droite, on... Vous voyez C'est ça, le problème. Parce que lui, il va faire quoi Il a clos Il peut faire clos et gagner à droite. Moi, je ferais quand même bien Ella au-dessus de Ghost Rider. Si ça va à gauche, on gagne à gauche et on gagne là et on gagne là. Si ça va à droite, le problème c'est que si bourrine au mid, on perd. Et en fait, j'ai un peu peur qu'il y ait un claw, qu'il y ait un on slow qui passe égalité ici. Après, s'il si a on slow, on a gagné, mais avec ça, quand enfin, même. Hein. En termes de points d'avance, on gagnera beaucoup ici. Franchement, c'est Ella ou Ghost Rider Je crois qu'Ella est peut-être un peu plus intéressante parce qu'elle a les 8 points. Spectrum, Spectrum, Spectrum ça change rien Ouais ça change rien ça nous fait gagner au mid et... Enfin les Spectrum au mid je sais pas pourquoi il a fait Spectrum à gauche bon, si Spectrum... En fait dans cette situation là s'il faisait Spectrum au mid Il gagnait Il avait 5 plus Ouais s'il faisait Spectrum au mid on gagnait par contre Enfin il gagnait Mais parce qu'on a fait une finote à droite Mais vous voyez l'avantage de ce play c'est qu'il est, qu est peut-être un peu plus polyvalent en fait mon play est plus polyvalent mais il y a un peu plus de RNG. Après je pense qu'il faut la prendre. C'est un deck où il faut prendre les probas. On va pas parler de RNG avec ce deck. On va parler de probas. Bon on va ouvrir des choses. Hein. Des crédits, des crédits, des crédits. Ok on est à 1200 de crédits. Donc il y a moyen d'améliorer énormément la gata à la fin. 300 plus 400 plus 500. Ça fait 1200. Ok. On a encore le temps, on a encore des games. Pour le moment, on n'a pas fait beaucoup de défaites, mais c'est vrai que le moins 8 fait un peu mal. Ah, ça c'est un peu chiant nulle part, parce que je la, je la connais, Agatha, elle va s'empaler, euh, elle va empaler la défausse là-dessus, c'est dommage. Ouais. Ça sera une chance sur 3 de fail euh, la Lady ou le Swordmaster. C'est un peu chiant. En espérant que le domino aille à gauche. Oh, ça c'est plutôt bien choisi. Allez au centre. Super, Super là, bah écoutez. Si Lady Sif va au centre, c'est incroyable. Si elle va à gauche, c'est horrible. Après, ça peut être sur Master, mais... Bah, au centre, c'est magnifique. C'est sûrement gagné, d'ailleurs. L'un ou l'autre, c'est sûrement gagné. Ah non, pas forcément, mais... Au centre, génial. Ah non, de... ça défausse Agatha. Mais déjà, c'est bien de faire ça. Bon, ouais, Cable, il a sûrement volé un monstre de notre deck. Ça l'arrange pas trop. Il a pas forcément de curve sur le tour 3, je l'espère. Il en a une. Dommage. Wave. Ok, la wave est cool. Ça veut dire qu'on va pouvoir jouer Agatha. À gauche, j'espère. Ouais, la wave est bien. La wave est bien. Là, ça va être Agatha à gauche. Pas au mid. Pas au mid, pas au mid. Pas au centre. Bon, au centre, ça fait... Ouais, le problème, c'est que là, le Chang-Chi, il fait strike. Hein. Tant pis. Le, strong... le Chang-Chi fait strike. Après, on peut être dans une situation où... Moon girl, ok. Agatha. On va Lady into Ghost Rider Ouais. Qu il qui dit qu'il une Finote et Ghost Rider qui ramène une Finote. Ça ramène pas forcément une Finote. De toute façon, nous on se bat à droite. Hein. Ah, il y a Ella. Ah, Elle est c'est pas mal. Et hein. là, ça a ramené une Finote. Ah ouais, non, mais c'est Ella. Hein. C'est gravé là, ici. Hein. Et là, à droite. Hein. De toute façon, on peut pas jouer à gauche. Ok. Il snap. Bah, on ramène euh, un Infinote, il faut juste que l'Infinote il aille à gauche. Si l'Infinote il va à gauche, on a gagné. Si il fait Dino, en fait ça dépend où il fait son Dino, s'il si fait Dino mid. Pareil, il faut que l'Infinote aille à gauche. S'il si fait Dino droite, il faut que l'Infinote aille à droite, voyez Donc là ça va être une chance sur deux. Vamos. On gagne à gauche et on gagne à droite. Donc les 8 points. Bon, on les rattrape ces 8 points. On les rattrape. Vous avez plaisir. Allez, là, il était un bon top deck. Le Ghost Rider faisait pas forcément gagner vu qu'il avait son dino qui était gros. Ok. Ah, j'ai envie de j'ai envie de découvrir le WinRite, là, déjà, mais... bon. Ou Même à la vraie H cube non, non, on va voir ça à la fin. Et je vous dirai combien de games j'ai fait. Ok. Donc là... Euh, ok, on a Swan Master qui pourra défausser. Malheureusement, elle est là, mais... Oh, on a la Wave. Peut-être que la Wave va être jouée avant et la snap, ça fait plaisir. Real girl, ok. Quick silver. Oh, bah dominer au centre, ce serait bien. Super. Eh bien, elle joue bien là, cette Agatha. Mais pas toujours ça. Hein. Elle fait pas toujours le meilleur play au bon moment. En général, elle joue curve. Et en vrai pas tout le temps. Bon là c'est bon, en vrai c'est mieux. Bah wave aurait été le mieux mais là c'est une chance sur deux. Allez. Brood. Vamos. Ok, ça c'est chouette. Euh, je pense qu'on va wave à ici. Into Giganto à gauche. il a rien fait. Pas giganto à gauche, je pense. Le Ghost Rider, il ramène un truc. Et là aussi, mais je crois que je vais juste jouer un monstre à gauche. Comme ça, je gagne à gauche. Ah il a snappé en tout cas, c'est bizarre. Un slow. Tac. Et je pense qu'on va juste finir par Ella, Qui va ramener un monstre. Va ramener Agatha. Ou alors euh, autant faire Ghost Rider à droite. En vrai, là on est en train de gagner. Je pense que c'est difficile pour. Euh, il a fait Unslow, il va faire quoi Genre Blue Marvel Même, il gagne pas ici avec Blue Marvel. Il a plus... Euh... Non, il gagnerait pas. Le problème d'Ella, c'est que si ça ramène à gauche... pas. J'aime bien Ghost Rider. J'ai l'impression que c'est un peu plus intéressant. Ça ramène forcément Agatha sur la ligne. Je crois qu'on a envie de se battre sur cette ligne. Après, il faut voir. Il a déjà 8. S'il si fait Blue Marvel, ça fait 3. 4 Ça fait 8 euh, 11 12-13 14-15 Non c'est bon On va faire ça je crois Ils de gagner à droite ne faut pas prendre le risque de faire Ella et que ça ramène à gauche Donc Patriot Ah merde J'ai perdu J'ai pas pensé à Patriot, j'ai pensé à Blue Marvel, désolé High bad euh, Est-ce qu'il y a un play ah, My bad. Ah, elle est pour moi celle-là aussi. Bah, de toute façon, les défaites dans ce jeu, elles sont jamais dues à la RNG. Hein. Bon, avec ce deck, parfois, si. Mais les défaites dans ce jeu, elles sont uniquement dues à... Bah, en 30 secondes, c'est dur de calculer tous les outs, mais... Ouais, c'est Patriot, là, mais... Je sais pas, j'ai pensé à Blue Marvel. J'ai pas ton autre Patriot, je suis bêta. Je le sais, en plus. Hein. Je suis à 8000 games sur le jeu. Je suis un peu bêta, là. My ah, bad, my bad, elle est pour moi, encore une fois. Tant pis, tant pis. De toute façon les 8 points c'est toujours pour notre pomme. Bah, à part quand il y a des leaders. Hein, mais même leader on peut arriver à le savoir quand il y a leader en face. je faisais là à droite. Non en vrai. Euh... En vrai c'était sûrement coincide, hein. Ah c'était frustrant. Ou alors c'est une autre ligne de play mais dès le début quoi. Enfin dès le tour 4. Euh, ok, on a Swordmaster. Ah ouais, c'était une belle. Franchement, Unslow Patriot, c'est plus 4 sur. T... Ouais, c'est Brood, ils étaient 6. Ah, il a mis beaucoup de points, c'est vraiment dommage. Ou alors fallait Ella à gauche. Ouais pouvais pas Ella à gauche, si. peut-être. Je faisais Ella à gauche et ça ramenait un monstre haute part. Oh, je crois que c'était ça le play. C'était Ella à gauche, J'ai pas pensé. Mais je sais pas si je pouvais, bref. Tant pis. Ah zut. Ah, le problème, c'est qu'on a pas de curve là. On devrait piocher, ok, Moon Knight, c'est ok. Ah, nous on joue des cartes hein, en attendant. Ça nous va, hein. Par contre ça aurait pu aller au centre. Hein. Ouais, parce que là je pourrais rien jouer. C'est un peu problématique là. On a défaut ces deux cartes. Donc je passe et je fais là à droite. Ah c'est trop chiant le goose. rien jouer à gauche et il faut gagner ce lieu pour pouvoir gagner le lui bon après là il y a une bonne draw. j'ai deux défauts bon, il y a eu un wave il y a eu des trucs moyens mais allez ça rajoute un peu de points ici et ça peut me faire gagner là on va voir ce que ça donne de toute façon c'est le play hein. bon 2 8 après on a fait 1 plus 8 mais ça, pour l'average cube, ça fait mal. Après, on a eu une discussion sur le stream sur est-ce que c'est mieux d'avoir un bon win rate ou d'avoir un bon average cube. Moi, ma théorie, c'est que c'est mieux d'avoir un bon win rate parce qu'en fait, l'average cube, ça dépend beaucoup. Bon, le win rate dépend aussi du joueur, mais l'average cube, pour moi, ça dépend. Euh, ok. Bon. GG, hein. L'average cube, pour moi, ça dépend principalement du. Euh la connaissance de, de, du fait de perdre 8 ou de gagner 8 et ça c'est plus de la concentration et vous voyez là c'est con mais patriote c'est logique que ce soit patriote je sais pas pourquoi je me suis focalisé sur Blue Marvel j'ai commencé mon calcul sur Blue Marvel mais c'était trop bêta si je commençais Patriot j'abandonnais et vous voyez je gagnais un peu en Average Cube donc pour moi le win rate est important parce que quand bien même t'as 45% de winrate mais un Average Cube de 1 par exemple ce qui est assez fou bah en fait ça veut dire que même si tu perds plus d'une game sur deux tu vas quand même gagner des cubes en moyenne le problème de ça c'est qu'à un moment tes adversaires euh, s'ils savent abandonner au bon moment bah en fait ton average cube va baisser alors que ton winrate te fera toujours gagner des cubes ce sera juste à toi de bien snapper vous voyez bref mais c'est pas à me dire ce que vous en pensez c'est intéressant ou alors venir sur un stream on peut en discuter bon on a la wave super la wave qui permet de jouer la gata et derrière on a la curve, enfin une curve, on a de Jubilee, voire même on passe le T5. Ça c'est T4, on passe le T5, on fait une finote. Ça va dépendre un peu de la, de la puissance. Mais là on est bien un peu partout. Lady qui dépose Captain Marvel. Un peu chiant. Normalement c'est la Gata qui se joue à droite. Oh non elle se joue à droite, elle revient dans la main. Moi je la déteste. Oh quelle horreur. Oh, c'est trop dommage en plus. Que je... Parce que si elle revient, ouais, si elle revient, c'est elle qui se joue. Hein. Ouais, mais là, le problème c'est qu'il commence à me... à me setup une ELA. Euh... là, gata qui se joue. Oh là là, mais elle revient encore dans la main. Mais quelle horreur Bon, par contre ça, euh, ça va être un peu RNG. Hein. Si c'est un Infino ou un Giganto, j'ai gagné. Oh, mais sérieux, l'Agatha, elle, elle veut pas, elle veut pas perdre le contrôle. Eh, hey, man, Eh, hey, man, faut perdre le contrôle parfois dans la vie, man. Agatha là! Sérieux? C'est mon deck, c'est moi qui ai construit quand même! Merde! <rire> c'est moi qui ai construit, je peux y jouer ou pas avec? Ah zut! Incroyable, en vrai! World Master. Oh! correct. Il a gridé en même temps. Oh le giganto! Bon, au moins Agatha elle peut plus aller à droite. Oh la chatte! Allez! Oh non elle va à gauche Après je sais pas s'il va essayer de se battre à gauche Ouais de toute façon on prend le play hein. Je pense qu'il est... Il y a moyen qu'il se disent à gauche C'est trop difficile de gagner En même temps c'est Agatha Donc Agatha euh, Elle va où, où elle va hein. GG GG Des petits boosters pour Agatha. <rire> c'est chaud, c'est chaud. Ah, J'ai vraiment envie que vous disiez, putain, le deck est fort. quoi. Parce que le deck est fort. Hein. Enfin, moi je trouve que le deck est fort, mais. Oh, Et ça montre aussi ça démontre aussi la théorie que toutes les cartes dans ce jeu sont jouables. Même celles qui paraissent troll. En fait, il n'y a pas de carte troll. Ok. Là on a T1, T2 en espérant que ce soit les disciples qui soient joués T3. Je crois que c'est Agatha qui va être joué hein. J'imagine Je pense hein. ouais. Super, on reprend le contrôle Puis 14 points et là l'avantage c'est que On a une carte de plus que l'adversaire C'est énorme, vous imaginez c'est absolument énorme Et en plus l'avantage c'est que ça augmente clairement nos probabilités d'avoir Ella suis... Vu qu'on a une carte de plus Donc il est possible même que cette version soit meilleure que la version Ella Classique Qui est je trouve déjà absolument incroyable Edissif, ok. Voyez, ouais, il a plus trop de cartes en main, lui. Hein. Son Dino, il est tout petit. Hein. On va quand même essayer de se battre un peu à gauche. Même si en vrai, avec n'importe quelle carte, il va nous rect, mais. C'est pas vrai. Bad Jubilee. Le gars a snappé quand même. Hein. On ramène un, un monstre. Ah, c'est pas un monstre. Et là. Ok. Kangchi, Plus Agatha. On est toujours devant. Techniquement, on est toujours devant. Bon, c'est un peu chaud, mais on est toujours devant. On Giganto. Ah non, on est. Bah es... écoutez, on va faire Ghost Rider ici. Ah non, parce qu'il y aura Giganto à droite. On va faire Ghost Rider à, à droite. en espérant que ça ramène elle là et on pourra giganto à gauche ah, j'avoue que le chang il est gros allez ça ramène là on a gagné GG crois que je dis GG oh, ça ramène que les ah, non pas GG du tout c'était vaut... bon Bon à, au mid on va abandonner ça va être un peu chaud on peut pas le jouer. Il va concede, vous croyez Ah, ça s'est joué à peu. Hein. Ça s'est joué à cette Jubilee qui a ramené des trucs horribles. Pas ça. Ah, c'est dur. Hein. C'est dur, mais... Dino. Là, on est devant. Hein. En fait, on est devant sur deux lignes, mais. Le truc, c'est que s'il bourrine. À... Ah, trop frustrant. si bourrine à gauche, est-ce que je gagne Il a que deux cartes en main, le gars. Ah, c'est trop frustrant. Il restait quoi dans le deck Carte. C'est quoi Mais toute la défaut s'est passée. Toute la défaut c'est passé. Un, une grosse créa, ouais je passe. Ouais frustrant, frustrant. Ah frustrant. Dommage, dommage. Bon, on perd que 4. Hein. On perd que 4 c'est pas très grave hein, mais. Ok. Okay, donc là c'est cool. Mais de toute façon vous voyez qu'on a que des bonnes mains. C'est ça qui est intéressant aussi. Hein. Bon, Agatha tour 1. L'avantage c'est qu'on peut faire euh, avec projet Pegasus, euh, Infinote tour 1. Quand on a Infinote vu qu'on a rien joué autour d'avant. C'est assez rigolo. Bon là on prend le contrôle. Bon c'est pas très important de reprendre le contrôle mais au moins on choisit le lieu où on va. Oh c'est raté 1. Par contre on a une carte de plus que lui. Ça dépend en fait s'il pioche beaucoup. Mais nous on va un peu tout jouer. Donc en termes de points normalement on est censé le surpasser. C'est à, à Touran, c'est assez cool. Ouais, wave à droite, Giganto à gauche. Bishop. Ah bishop, ça va être gros quand même. Ouais, wave à droite. Ah non Pourquoi j'ai pas wave à la fin Pas les wave à la toute fin Ouais, ça contre son ça sera pour la fin. Ouais, mais je crois que c'est pas si grave en vrai. En vrai, je crois que c'est pas si grave. Parce que de toute façon, il va sûrement tout jouer avant. Alors je crois que c'est pas grave. Oh, on se déclenche deux fois. Why not C'est là. un peu tricky, hein. je crois que c'est Jubilee j'ai plus trop de grosses créas dans le deck, j'ai quand même de la défausse principalement et là après de Jubilee ça ramène tout c'est rigolo hein. je crois que j'ai Jubilee au centre, vu que ça ramène tout pas tout presque alors là ça fait rien, c'est pas si grave Et Moon Knight bon l'inverse aurait été incroyable c'est aussi une finote, c'est incroyable, dommage. Bon après ça nous fait des points. Ouais. Bon on a vraiment perdu, il reste une carte dans le deck. A gauche on est bien, au centre on est vraiment bien. Le monde va avoir perdu. En vrai au centre il peut plus gagner, il a zéro carte en main, bah bon, il va concede. Pour être sûr. Ou alors à droite. Il n'a qu'une carte en main donc on a gagné. Vous voyez le truc c'est que Serra, logiquement il est censé faire son énorme tour à la fin. Genre en fait il fait Serra, Bishop et à la fin il fait un énorme truc. Mais là il, il avait pas trop de cartes en main, le Moon Knight il a, il a pas kiffé en vrai. Hein. Moon Knight, il a défaussé, ça lui a défaussé sa main, ça l'a fait perdre. Hein. Ah, le Moon Knight nous a fait gagner. Mais Moon Knight c'est tellement fort aussi pour casser le deck en face parce que la main de l'adversaire là c'est un deck combo avec Serra. Ok. Je vais pas regarder le win rate, mais je vais juste regarder le nombre de games que l'on a fait. Ok GG. Ça compte quand même pour un. Ou ça compte quand même que pour un. <rire> ok. Ouais je vais regarder. Après je sais pas si ça a du sens de regarder pour arriver à un contron mais on s'en fout du contron. Voilà l'absolu. Normalement on a fait 15 games. On n'arrivera pas à 20. Bon cool On a une curve hein, vous Voyez T3 wave Agatha Snap aussi C'est intéressant Ouais c'est ça hein. En moins d'une une heure Tu fais à peu près Entre 15 et 20 games Bon après moi je joue vite hein. Je joue vite je... Ouais je joue vite Et puis parfois Il y a des abandons De mes adversaires Vu que je snap T1 Ou des abandons assez tôt Parfois tour 2 Ils loupent leur curve Ils se barrent J'ai aussi l'avantage De snapper T1 on a des free wins, une game sur 10 à peu près. Par contre, voilà, la difficulté du snap T1, c'est qu'il faut savoir abandonner au bon moment. Il faut vraiment bien réfléchir à la fin si on poursuit les games jusqu'aux 8 points. C'est un risque. Il faut gagner beaucoup plus de 4. Par contre, parfois, il y a des moins 8 qui ne sont pas très agréables. Quoi. Ok. La wave. Bon, c'est cool, ça a joué la wave et pas le, le Moon Knight. Donc là, ça va jouer la l'Agatha. Ok, super. Ça, c'est bien qu'elle se joue elle-même aussi, hein, parce que sinon, ce serait bah, sinon, ce serait vraiment pas bon, parce que l'idée, c'est de faire la combo wave-Agatha. Bon, en vrai, on peut le laisser à gauche. Hein. Il a l'air euh, de vouloir s'énerver. C'est un effet continu, ça. Voilà c'est un autre jouet. Bon, en vrai je peux de Jubilee et Vibranium au centre. Bon, en vrai je peux essayer de combattre. Hein. Genre si j'ai un infinite qui se ramène, j'ai gagné la ligne. Hein. Ou bon, une est là, ça fait rien. Après j'ai le giganto qui me fait gagner la ligne. C'est dur à dire. J'aime bien juste Giganto à gauche et rester comme ça. Moi, quand il y a New York, je bouge pas en général. Moi, quand il y a New York, je bouge pas. Je prends pas leader. Ah, si, c'est si, fait leader à droite. Ouais, mais je pense qu'on doit y jouer au bout là. Là, on va au bout. Hein. Qui tape faire le moins 8 et nous faire mal. Là, on est quand même devant sur deux lignes. Euh. Là, c'est. C'est tricky, mais je pense c'est le play. Ah, zut. J'ai l'impression qu'il va mettre un truc à gauche. Armor. Armor, ça fait rien. Hein Armor, ça fait rien, GG. Hein Les 8 points, hein Vamos. Vous hein voyez, on n'a pas bougé, nous. Et New York. Après, il y a deux écoles. Soit on bouge comme un bœuf. Enfin, y a, non, il y a plein d'écoles pour New York. Mais... En général, il faut vraiment prendre le truc, euh, on bouge ou on bouge pas. Sinon, en fait, ça rajoute trop de, de réflexion. Et en fait, c'est pas bon, quoi. Je fais une petite dernière. Euh, Je fais une dernière. On regarde le win rate. Et, euh, et ensuite, on ouvre les cartes. Allez, la dernière, euh, de la chance. Et hein. oui, c'est stable. Il hein. y a quelques games où ça a un peu foiré. mais. Salut Four Bubby. Et on a la wave, super. Après, on a Lady malheureusement. Mais bon, ça peut défausser une et le Nicola Cage et L.A. seront bien. Ah, ça, c'est pas bon par contre pour nous. Destroyer. Bon moins on sait ce qu'il a dans la main On sait à quelle sauce on va être mangé Pas si mal Ok Power wave à gauche Oh wow Wave à... ok ah, De toute façon on va jusqu'au bout avec ça Il ah, faut juste pas agatha qu'elle aille à droite quoi. On va voir ce que ça donne ah, il va à droite. Avec l'éditif, mais on s'en moque. Ok. Ouais, on s'en Oh, il jouait là. Bon, bah très bien, on gagne à droite. Et ça dépend d'Agatha. Après, on peut concede si elle va à droite. Elle va au centre. On ne concede pas. Il va aller à droite. Est-ce qu'il va aller. Ah, zut, GG. Ça allait à gauche, on gagnait. Voilà, on aurait gagné une ligne plus facilement que lui. S'il allait au centre, on gagnait. Enfin, vous voyez, c'était des spots un peu... Bon, alors là, on joue parce que c'est que 2 points. Ah, 4 points, merde. Ouais, c'est 4 points, quand même. Tant pis. Bon, on finit sur les moins 4, mais bon. Si on concede, c'est pas choquant. On va regarder le win rate. On se met là. Donc. Hop. les Refresh. 17 games. 70% win rate. Donc, en un en infinite euh, 100 plus. Donc, euh, un average cube de 1,12. Je crois que j'ai jamais vu ça. Un average cube de 1,12. Bon, après, c'est que 17 games, mais peut-être cube 19. Vous voyez, en moins d'une heure. En, c'est pas 50, 55 minutes. 55 minutes, j'ai gagné euh, 19 cubes. Et en plus, euh, c'est Agatha qui pilote. Et après, nous, on a juste à faire des plays un peu de réflexion. Mais euh, l'avantage, c'est qu'on ré réfléchit que sur le tour 4, 5, 6. Voire même le tour 5, 6. Parce que le tour 1, 2, 3. Souvent, Agatha part. Parfois, quand Agatha part, on réfléchit au tour 4. Et quand c'est wave Agatha, on réfléchit au tour 5. En gros, il y a deux tours à réfléchir. Le deck avec 70% de pour le moment, c'est mon meilleur deck. Voilà. C'est pété, hein. Franchement, là, c'est pété. C'est juste le meilleur deck. C'est le meilleur deck du jeu, en fait. Tout simplement. Enfin, sans blaguer. Hein. Enfin, moi, c'est le meilleur deck du jeu que j'ai dans ma collection. Même mon deck Nicolas Cage est là. Il a moins de win rate. Attendez, je vais regarder. Ah, je l'ai peut-être supprimé. Non. Le deck... Euh Nicolas Cage. Après j'ai beaucoup plus de game. Vous voyez bon après j'ai vraiment beaucoup plus de game. Donc il y a aussi les games du début où je fais un peu, où je foire, où je fais n'importe. Et j'ai 57% de night C'est énorme, hein. Anabrecube plus de 0,62, c'est beaucoup. Hein enfin voilà. Euh, on ouvre. On ouvre, on ouvre. Qualité. En vrai qualité, on s'en fout parce qu'on va aller chercher là. On va dans énergie. Ah, c'est le meilleur deck de la méta, en fait. Voilà. Simple, efficace, brutal. C'est le meilleur deck du jeu. C'est le meilleur deck de tous les jeux. <rire> ok. Donc là, j'espère avoir une carte. La der les dernières cartes que j'ai eues, c'est... Euh... Vous voyez, ça, y a, ça fait longtemps... Là j'ai pas eu de carte, là j'ai pas eu de carte, là j'ai pas, pas eu de carte. Et sinon c'est d'Ardeville qui est très cool. Là normalement il y a des chances que j'ai une carte quand même. En de l'or. Bon, on va pouvoir ouvrir autre chose. On va pouvoir continuer. Là par contre j'y une carte pratiquement sûre. Pour le coup. Ok on est à 500. Et on a notre Agatha Pimp. Bum, bum, bum, bum, bum. Normalement, il y a une carte dedans. En espérant qu'elle soit bonne. Oh non, sérieux? Bon, oh, bah là, c'est 100%. Après, est-ce qu'on y arrivera? Là, on va classer par énergie. Par qualité. On améliore un peu Agatha. Pour 25 points, on en a un. Enfin, 25, euh, ouais, 25 crédits, on a un point. Je sais pas si je vais y arriver. Hein. On a. C'est euh... 100. On n'y arrivera pas si On est à 83 on y arrive On va y arriver Voilà on a 200 Genre le Black Panther Ou un truc à 200 Genre Giganto Et à 100 100 et 100 Pareil 100 et et 200 Autant améliorer des cartes Que j'adore jouer et Que j'aime beaucoup Donc là Il manque un 100 Ce sera je sais pas Black Panther Ou Daredevil Hop hop on espère avoir une... Là, vous imaginez le nombre de crédits pour avoir zéro carte bah, C'est cruel à un moment. C'est pour ça que les, les tokens collector, ça va être incroyable. Allez, let's go C'est une variante. Quelle horreur. C'est une variante. C'est même pas une carte. Vous imaginez, là Pas de carte. Pas de carte. Ça fait combien de points Sachant que là, s'il y, aura... y a une carte, ça fait 1498. Donc, 98. La dernière carte était il y a... 14. 14. Ça veut dire que euh, ça fait euh, 84. Ça veut dire que j'ai eu 84... Euh, cré... enfin, 84 points de collection pour ne pas avoir de cartes. C'est honteux. Et c'est le jeu. Bon, après j'ai eu Daredevil et juste avant Daredevil j'avais eu Goose. Donc vous voyez, le... bon, après c'est statistique, hein, mais quand bien même. Bref, sur ce, merci à tous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao tout le monde.